à la resolver aussi, donc ce qui va leur permettre de comprendre comment est-ce qu'il y a les différentes interactions entre les entités et de techniquement pouvoir les implémenter. Et il y a deux ans, nous avons intégré aussi à ce programme là la signature DNSec après l'intégration de toutes